Je travaille pas <rire> Je crois que je vais attendre d'entrer à l'université. Comme ça, je pourrais sécher des cours pour aller travailler. <rire> nice. Je ne suis qu'au lycée. J'ai bien le droit de me détendre, de m'amuser. Youpi <rire> Aujourd'hui, a lieu le festival de notre ville. Je n'ai pas très envie d'y aller seule. J'invite, vous invitez. Allez. Je vous, vous <rire> Ryuta, Sakuya, Nageki, Okusan, Kazuaki le prof. T'as dit Rekitobalka Alors oui, mais... Kazuma... Si, si, si... euh... Ah oui, c'est le prof de science. Ouais. Euh, um... Mais ira le... On dort dans une caverne, parce que comme je le répète du coup depuis le début du jeu, on est une humaine... Euh, qui adore manger de la viande crue, on vit dans une grotte parce qu'on répond à des instincts primaires, euh, et on adore courir parce que, somehow, on... on adore courir. Parce qu'on a 800 de... Euh... 800 de force. Non mais on est, on est chasseuse, donc... Alors par contre, Coca, euh... <rire> il a voté pour le docteur, mais il n'y avait <rire> pas le docteur dans la liste. <rire> donc le docteur, c'est Iwamine, hein, il n'est pas ouais. dans la liste. chaud. Show. Chaud. Show. Euh, de, du coup petit récap donc, euh, Ryuta c'est le BFF, euh, Sakura c'est le, le Bel, le... Euh, Nageki donc c'est euh, la bibliothèque, Okosan, bon bah vous le connaissez maintenant, et euh, Kazueki c'est le prof de sciences. Je sais qu'il y est pas, <rire> on sent que Coca a clairement son faveur. Coca t'inquiète pas, on <rire> fera une run avec le docteur. Alors il y a beaucoup de votre Nageki, plus que de votre Okosan pour l'instant. Allez, Coca, si, si sauf, sauf si tu choisis quelque chose, on va prendre, euh, on va prendre euh, Nageki. Allez, on va prendre Nageki. Allez. Je vais inviter Nageki, il a besoin de sortir plus souvent, mais je ne connais ni son adresse, ni son numéro de téléphone. J'irais faire un tour à la bibliothèque si le lycée n'était pas fermé. En y réfléchissant, je l'ai toujours vu comme le premier année dépressif qui passe son temps à la bibliothèque. J'aimerais bien apprendre à mieux le connaître, même s'il refuserait sans doute de répondre à mes questions. Ah, oh, c'est trop fatigant de tout s'organiser. Un bol de udon et au lit. <rire> well, <rire> votre dé va tomber à l'eau. Aujourd'hui, c'est mon tour de travailler à la bibliothèque. Il n'y a personne et comme d'habitude, je peux travailler sur le journal. Nageki Oui. Tu aurais une minute Pourquoi faire ça te plairait d'écrire une critique de livre Je travaille sur le journal de la bibliothèque et il me reste une place pour un article. Alors je me suis dit... Tu ne peux pas l'écrire toi-même C'est toujours moi qui les écris. Personne ne se propose jamais. Alors les critiques de livres, ça tourne un peu en rond. Dans ce cas, il vaudrait peut-être mieux les supprimer. Je suis bien de cet avis. Mais je serais quand même curieuse de lire une critique de toi. Et elle n'a pas besoin d'être très longue. Je n'écrirai une plus tard. Laisse-moi le journal. Super, merci Ouais Je crois que je viens de boucler l'édition de septembre Youpi Putain, mais elle arrête pas, mais comment elle a autant de force C'est la viande cruissant. Ouais, c'est ça. Ah Je savais bien que j'aurais dû me lever dès que je me suis réveillée. moi bon, tous les matins. Je me suis rendormie. C'est bien aujourd'hui que les cours reprennent, non Je vais être en retard, putain. C'est ce matin, je m'étais préparée genre une heure et demie en avance. Je me suis réveillée cinq minutes avant de partir, quoi. Oh, bonjour Kenobird, oh. je suis désolée monsieur, je ne me suis pas réveillée Pas réveillée Ah, mes devoirs J'ai oublié mes devoirs de vacances Vous n'anticipez pas un peu le problème là, Kenobird Hein Regardez bien les nombres dans le coin en haut à gauche, boum, on brise Quoi le quatrième mur Oh, Oh, <rire> dis Kamel, en fait, vous êtes très en avance, Ah. mais puisque vous êtes là, Accepteriez-vous de me donner un coup de main à bird Vous donner un coup de main Il me reste des copies Une de première, première année. Non, un coup de plume Un petit coup d'elle. De... Ah, oui. de... <rire> um, il me reste des copies de première année à noter. Alors j'ai pensé que vous pourriez m'aider si vous n'avez rien de mieux à faire. Évidemment, vous avez un examen en septembre. Et si vous préférez aller étudier les bibliothèques, euh... alors vous voulez faire quoi Voter. Pendant qu'il y a Bob Vince qui me dit fan de pigeons forever. Bob Vince, <rire> tu as raison. Putain, tout le monde veut la quoi. Vous voulez, pas, vous voulez pas aider ce pauvre euh, Kazuki On s'en bat les couilles. Euh... <rire> Mais genre le mec il lui propose <rire> de corriger comme ça alors qu'elle a pas d'entelle. <rire> bon, alors bonjour, tu es comme une brique. Aide-moi que corriger ai jamais tout. <rire> Parfait. <rire> tu es la personne qui me faut. Alors, la bibliothèque. La bibliothèque doit être ouverte. Je vais aller réviser. Putain. Je vous prie de m'excuser, monsieur, mais je crois que je ne suis pas prête pour mes examens. Je vais aller réviser si ça ne vous dérange pas. Pas du tout. Travaillez bien, d'accord La bibliothèque est pleine d'élèves en train de réviser. Il y a surtout des troisième années. Ils ont déjà tous dû faire leur université et leur futur métier. Je me demande dans quel état d'excitation je serai l'année prochaine. Oh Nageki est là, lui aussi, appuyé contre une étagère dans un coin. Nageki <rire> Obi-Wan, tu as besoin de quelque chose Pourquoi tu restes debout Il y a plein de places libres, assieds-toi J'aime bien être debout. Pourtant, tu n'as pas l'air très à l'aise. Tu n'aimes pas te mettre les autres oiseaux, c'est ça Il a caisse de la tête. <rire> c'est juste. Mais okay, que... Mais non, mais il est émo, il est anxieux, voyons Balka. Fais la différence. Pardon. Oh là là là là. C'est fou ça. C'est tromper sur le lore comme ça. Ah, il y a Coca la... a... <rire> qui est d'accord avec moi en attendant. Non mais Coca il a tort. <rire> non, Coca non, il a tort, c'est bon. Euh... L'émo alpha. Oui, à... il... il a dit <rire> je sais plus qui a dit. C'est qui... qui a dit émo alpha Ouais, bien joué Barry Croft, c'est euh... exactement ça. Je l'aime juste parce qu'il aime pas les gens. C'est juste qu'il m'ignore de toute façon, que je sois à côté d'eux ou pas. <rire> oh, c'est trop triste. Nageti, oh. tu ne serais pas sujet au harcèlement ou à la paranoïa. À vous de voter, chers téléspectateurs. Votez. Envoyez à Toful le suivi votre réponse au 8-12-12. Harcèlement, un peu de drama, bon sang. <rire> Mon dieu. Un peu de drama. <rire> Allez, c'est parti pour le drama. Let's go. Nageki. Il ne dit plus un mot. Si quelque chose ne va pas, j'aimerais pouvoir t'aider. Oh, il a juste pas répondu. Putain. Euh... Bonjour à tous. J'espère que vous êtes bien amusé cet été. Ogosan oh, s'amuse toujours bien. Ouais Putain s'en fout. <rire> y'a qui a vraiment envoyé un SMS en disant harcèlement. <rire> Attends ce qu'il m'a envoyé aussi. Non, moi il m'a pas envoyé à moi. Tu vois. Alors Sakouya. Je suis l'élu. Pourquoi perdre son temps à s'amuser <rire> Kazuaki Lorsque l'été est fini, le temps passe très très vite. Alors, tâchez de bien rester concentré. Concentrez-vous, monsieur Concentrez-vous C'est donc la fin du premier semestre et on commence le deuxième trimestre. Hein Qu'est-ce que c'est Une carte d'élève Les takis. Quelqu'un en classe 2.2 Je ne connais pas ce nom. Tu pourrais les demander dans leur classe, mais ils sont peut-être déjà partis. Bon, je n'ai qu'à le donner à un prof, non J'espère que vous allez le voir. Ça monsieur oh, oh, oh. Bonsoir Obi-Wan Avez-vous oublié de me rendre vos devoirs J'ai trouvé une carte d'élève, monsieur Quelqu'un de 2.2 Alors, je vous la rapporte Oh Merci Obi-Wan, je m'en occupe. Mais. Qu'est-ce qu'il y a Rien, c'est juste que. Vous avez trouvé cette carte aujourd'hui C'est bien ça Obi-Wan Oui Dans le couloir Juste là Cet élève est absent depuis la mi-juin. C'est étrange. Alors La carte est restée par terre tout l'été Personne ne la remarqué Pourtant, elle est impeccable, elle devrait être couverte de poussière, non Bon, je vais m'en occuper. Merci Obi-Wan. C'est étrange. Tu peux rajouter une... Tu peux rajouter une ligne inconnue dans ton Stropole. Est-ce que je mets élève de la 2.2 Ouais. De toute façon on aura son identité avant que je finisse, non Euh. Alors, enfin, non je pense que je, finisses. je pense qu'on aura dans le deuxième run. Ok. Je pense juste ce qui a été dit là, je pense que c'est le deuxième run. <rire> Aujourd'hui, j'ai le choix entre plusieurs cours facultatifs. On va voir quoi. math gym, musique. <coughs> Putain mais Flay, tu veux vraiment pêcher pêcher sur le prof hein. <rire> J'espère juste qu'il a pas envoyé de sms en... <rire> Ce qui est ouf non, Je au Mais putain, mais t'as pas besoin d'aller en maths pour pêcher au Nageki, Fly Les maths c'est pour le Mais oui, ça contre, change hein. rien Putain, vous voulez tous aller en maths, c'est quoi ces gens qui aiment les maths Mais si on devient intelligent, on s'en fout, ça a pas de rapport, il faut être gentil avec Nageki, voyons Ça se voit qu'il a besoin d'amour et de gentillesse <rire> Tu me parlais avec Nageki, Nageki, il lit, fait pas des maths, mais qu'est-ce que tu me chantes Le mec avec l'hypoténus, il veut pêcher au Nageki. Mais oui, mais je peux parler de livres sur mathématiques, c'est fou ça Bon, on va faire vos mathématiques, messieurs, dames, c'est ce que vous voulez, hein Le peuple a parlé, c'est fou. <coughs> J'avais espéré un cours un peu plus intéressant, là c'est d'un ennui Je suis d'accord avec toi, le bel. On est cool et on nous propose déjà de corriger des copies prof que ça sert à... <rire> Moi, je suis bien d'accord avec les théories de non mais écoute, euh... écoute, il faut comprendre le prof, il est un peu désespéré, je crois. C'est vrai. Ouais. <coughs> ne te fatigue pas, je suis insensible à la flatterie Putain mais ta gueule c'est cool hein. Il est content, mais vraiment gros derrière, hein. L'archétype de la derrière. Mais il n'y a pas de stade de lecture de livres Mais non il n'y a pas de stat de lecture de livre, Tes stats c'est quand tu vas à la bibliothèque T'as déjà passé la stat de concours de livres En lui parlant du livre qu'il avait aimé Évidemment c'est bon là, je suis en train de secouer mes bras dans les airs <rire> Putain Nagiki, c'est bon, tu l'as enroulé autour de ton petit doigt là À part qu'il est émo, qu'il est... Voilà, hein, voilà. Du coup, il fait genre le distant, mais en fait... Bon. Balkany West. C'est moi. Prépare-toi. Je préparez-vous, car aujourd'hui a lieu le festival du lycée. Notre classe organise un main café à la japonaise, où les serveurs sont habillés en soubrette. Je travaille demain, mais aujourd'hui, c'est jour de congé. Je n'ai rien de prévu, alors je vais aller faire un tour. Hum, je me demande si Nageki est à la bibliothèque aujourd'hui. Sans doute... Je vais passer acheter quelque chose puis j'irai le voir. Oh non Oh zut Je croyais qu'on allait... Non Je pensais qu'on allait voir quelqu'un d'autre Putain Ah La porte est ouverte. C'est bon. oublions cela, on le verrait dans une autre run. Nageki Referme la porte, s'il te plaît. Je savais que je te trouverais ici. La porte C'est vraiment trop bruyant dehors. Oh, désolé. Tu restes enfermé ici, même un jour comme aujourd'hui Décidément, c'est un peu ta maison ici. Et ça te dérange Bien sûr que non, tu es un peu comme un gentil fantôme ou quelque chose de ce genre. C'est rassurant de te savoir ici. Bref, je t'ai apporté quelque chose. Tu comptes rester ici tout aujourd'hui, bah ouais Qu'est-ce que tu Des cookies Oui, le club d'observation des oiseaux vend des cookies en forme d'oiseau. Ils sont mignons, non Goûte-les <rire> Écoute, Coco, tu voudrais goûter des, des, des gâteaux en forme d'humain Écoute. Euh... Volontiers Mais écoute, c'est parti, <rire> pour fois que tu viens à la maison, on fait des cookies en forme d'humain. Allez. Merci. L'entendre me remercier m'a vraiment fait plaisir, même s'il l'a chuchoté. Et puis, il a l'air plus heureux que d'habitude. Oh là là. Et il y a plein d'autres choses. Les troisièmes années année, j'ai une pièce de théâtre et une classe a même construit un manoir hanté démentiel. J'ai bien envie d'y refaire un tour, Nageki. Tu m'accompagnes Non. Oh, non, il a l'air en colère. Je... Non, merci. Mais vas-y, toi, si ça te fait plaisir. Bon, d'accord. Désolée si j'ai trop insisté pour te faire sortir d'ici. Je crois qu'en fait, il vit ici. Maintenant que j'y pense, je ne l'ai jamais vu ailleurs qu'ici. Peut-être qu'il va directement à la bibliothèque dès qu'il arrive au lycée. Bonjour. <rire> Alors, qu'est-ce qui se passe On l'arrache jusqu'à l'autre chambre de la porte <rire> Nagi <rire> Ken, Flayaya naguiki Les BN, c'est un peu dévisage. Mon dieu, C'est bientôt les examens du deuxième trimestre. Ah je me... je me suis consacrée au festival et je n'ai pas révisé. Je vais devoir travailler à... Hein Où est passé mon livre d'histoire Il n'est pas sur mon bureau. Oh Je l'ai regardé à la bibliothèque pendant la pause du déjeuner. Il y a peut-être encore, je vais aller voir. Monsieur Vous revoilà, perdent Où allez-vous <rire> Je crois que j'ai oublié quelque chose de la bibliothèque. Vous savez si elle est encore ouverte Euh. Quelqu'un a apporté la clé en salle des professeurs. Voici quelques minutes. Donc. Elle doit être fermée. Alors je passe là-bas pour récupérer la clé. Merci monsieur Non, <rire> Tellement d'énergie putain, hein, je suis trop fatiguée pour, pour réussir à relate avec Kyoko. Ah, excusez-moi, Obi-Wan euh, no Bird.